Bienvenue dans le nouveau décor Vous me direz si ça vous plaît ou pas, même niveau cadrage, enfin voilà, je ferai sûrement quelques ajustements par-ci par-là. Aujourd'hui je reviens pour vous tourner une vidéo assez simple, puisque comme je viens d'emménager, j'ai pas eu le temps forcément de tourner des grosses vidéos on va dire. Je voulais vous partager une fois encore les sorties de livres, BD et mangas qui me faisaient de l'œil au mois d'avril 2021. Alors tenez-vous bien parce que j'en ai 39 à vous présenter. Du coup je vais pas y passer 100 ans et puis de toute façon je vois pas l'intérêt de vous raconter en détail des résumés d'histoires que moi j'ai pas encore lus. Je trouve que le, la partie résumée, ça vient plutôt dans la partie update, lecture. Donc je vais plutôt vous dire pourquoi ces livres ou BD en particulier ont retenu mon attention. Prenez une petite boisson, un petit snack pour vous faire plaisir, mais surtout, si vous voulez, prenez une liste ou quelque chose pour noter. Si jamais vous repérez des sorties comme ça, vous pourrez être posé et prendre le temps de noter. Je vais commencer par vous parler des livres et j'en ai 12 à vous présenter. Ensuite, je vous parlerai des titres graphiques plutôt BD. Il y en aura 9 et également 9 mangas. Le 1er avril est sorti le premier tome des gardiens des mondes qui s'appelle Eyama. C'est écrit par Mathilde Trenson ou Trinson, je sais pas comment ça se dit. Je pense que c'est Trenson et c'est publié via Books on demande. Donc à mon avis, c'est une plateforme qui permet de s'auto-éditer, mais je pense qu'ils prennent un petit pourcentage, etc. Donc c'est un peu comme une maison d'édition. On va dire que c'est un mix édition-auto-édition -édition, en fait. Ce qui m'a attirée dans un premier temps, c'est la couverture, voilà, qui fait vraiment un peu fantasy, young adulte, le genre de choses que j'aime plutôt pas mal. Et j'aime bien aussi ce concept de différents mondes. De ce que j'ai lu du résumé, c'est vraiment des planètes différentes. Donc ça trouve ça va peut-être virer un peu avec de l'ASF, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça m'a l'air intéressant. Et donc l'héroïne principale est amenée à devenir la gardienne des mondes. Et elle va partir à la recherche d'un prisonnier. Donc il va y avoir un petit peu d'aventure, de mystère autour de tout ça. Toujours le 1er avril, on a Petite d'Edouard Carré qui est sorti. Et celui-là, il m'a attiré d'une part par la couverture aussi. Et notamment pour le style graphique, mais c'est aussi parce que c'est d'Edouard Carré, celui qui a écrit la série des Ferrailleurs, qui est une série que je n'ai pas encore lue, mais que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps. J'ai toujours voulu lire ces bouquins-là. Déjà aussi parce que les couvertures et l'univers graphique me parlent en particulier. Et tout ce qu'il y avait autour du château, enfin voilà, l'histoire m'intriguait. Et là, du coup, c'est pareil, ça m'intrigue aussi. Surtout qu'on y suit le destin de la future Madame Tussaud, alors je sais pas si c'est une biopic pure ou si c'est un mélange de biopic et de fiction. Et ça se passe en gros au XVIIIe siècle, quelque temps avant la Révolution française, mais on va traverser cette révolution à travers justement ce personnage et ce livre, ce qui m'intrigue énormément. Toujours le 1er avril est sorti Sous nos pieds l'océan de Amity Gage aux éditions Gallmeister. J'avoue que je suis souvent attirée par ce que proposent les éditions Gallmeister parce qu'ils ont un côté très axé nature writing qui est quelque chose que je ne lis pas tant que ça finalement mais pourtant ça m'attire à chaque fois. J'avoue que je suis pas très fan de la couverture, je préfère largement les versions poche Gallmeister en termes de visuel, là je crois que c'est un grand format, je suis pas très fan mais en tout cas... L'histoire a l'air pas mal, du coup je l'ai mis en wishlist, mais je pense que mais je pense que je vais quand même attendre la sortie poche pour me le procurer. C'est un livre qui va nous parler de reconstruction de liens familial, puisqu'on a une famille du coup qui est devenue un peu dysfonctionnelle, déconstruite au fil du temps, qui va partir en voyage dans les Caraïbes pendant un an. Et donc a priori, bah, on va suivre le cheminement de chacun et aussi de l'ensemble de cette famille, qu'est-ce qui va leur arriver, est-ce que ça va leur faire du bien ou pas, voilà, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Toujours chez Galmeister, on a également « Le guerrier tortue » de Marie Relindes qui est un roman déjà paru en 2011 aux éditions 10-18, qui s'appelait Wisconsin. Je crois que je l'ai vu passer dans la story de ma copine Aurélie de Tapage Livresque, qui vient justement d'ouvrir sa chaîne YouTube, donc dans, laquelle, dans laquelle elle va vous parler lecture. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, c'est une nana qui est hyper adorable, toute gentille. Et en plus est une grande lectrice, elle est également autrice. D'ailleurs, dans sa deuxième vidéo, elle vous parle des deux romans qu'elle a publiés. Franchement, allez voir, ça vaut le coup. Elle est trop mignonne et puis ça lui fera plaisir comme elle vient de débuter je pense. <rire> Ça m'a l'air d'être un récit d'apprentissage d'un jeune garçon en fait, qu'on va découvrir enfant et qu'on va suivre un peu jusqu'à l'adolescence ou l'âge adulte. Et cet enfant qui s'appelle Billy, il a eu une vie assez particulière parce qu'il a eu un grand frère qui un jour est parti faire son service à la marine et qui du coup l'a laissé sous le joug d'un père violent et alcoolique. Moi j'aime bien ces espèces un peu de biopic, pas biopic, mais regard un petit peu sur le passé, le présent, le futur, voilà. Je suis hyper intriguée par cette histoire et je pense que ça doit être un récit très touchant. Le 5 avril est sorti, qui est vraiment Rémi Cameron, aux éditions Teen Spirit et c'est écrit par Julianne Winters. A priori, c'est un auteur anglophone de romans young adultes, spécialisé dans les romans qui mettent en avant la communauté LGBTQIA+. On y suit donc l'histoire d'un jeune lycéen, voilà, qui s'appelle Rémy et qui se cherche tout simplement. Là, c'est quelqu'un de plutôt populaire, assez ouvert, que les gens aiment bien. Le truc, c'est qu'on lui colle souvent des étiquettes, plein d'étiquettes diverses et variées, et lui ne se retrouve dans aucune de ces étiquettes. Donc, on va suivre un petit peu cette quête spirituelle, personnelle, on va dire, de ce jeune adolescent. Et voilà, je pense que ça peut être sympa, puis j'ai envie de découvrir un peu des auteurs comme ça, qui font de la littérature avec des diversités plus mises en avant. On repasse dans la littérature adulte avec Ravissement de Laurence Lieto aux éditions Grasset. Alors ça c'est pareil, je l'ai noté, mais je pense que c'est plutôt le genre d'histoire dont je vais attendre la sortie poche. On y suit une femme de 33 ans qui en gros va nous raconter sa vie, ce qu'elle a vécu pendant 15 ans avec un homme qu'elle a profondément aimé, mais qui, en plus d'être son premier et véritable amour, était aussi son torsionnaire. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le décrit, donc elle a vécu en gros 15 ans de calvaire, entre quelques phases sûrement d'amour et de bonheur, mais vraiment, voilà, c'est une relation toxique, quoi, avec, je pense, qu'on a affaire à un pervers narcissique, en tout cas, je le présage, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que va nous raconter cette personne, comment se sont passés ces 15 ans, et aussi pourquoi elle n'est jamais partie, enfin voilà, peut-être qu'il était violent. Euh, voilà, je suis très curieuse de toujours de découvrir ce genre d'histoire, parce que ayant connu des périodes narcissiques, n'est-ce pas euh, Voilà, je connais un peu <rire> le truc. C'est vraiment le genre d'histoire qui m'intrigue toujours beaucoup et qui m'intéresse. Au format poche, le 7 avril, sort le roman de Olivia Harvard, « 7 lettres », qui était publié chez Hachette. Ça m'a l'air d'être une espèce de thriller pour ados, et si c'est pas le genre que je préfère... Le genre ça reste le genre d'histoire qui m'intrigue puisque ça m'a fait penser un petit peu à Certain Reasons Why ou des titres comme Nous les Menteurs. Puisqu'en gros on va suivre un adolescent qui va retrouver le corps de son meilleur ami décédé et qui dans ses poches va trouver un étrange mot dans lequel une personne a écrit qu'elle avait tué Colton. Et à partir de là elle lui propose une espèce de chasse au trésor afin que le héros découvre son identité. Et c'est vraiment ce côté là un peu qui m'a intriguée. Pourquoi la personne a laissé un mot dans la poche pour être découverte pourquoi le personnage principal aussi n'appelle pas la police <rire> Voilà, il y a plein de trucs qui m'intriguent et voilà, ça a l'air assez fun, dans le genre hein, bien sûr, non, sinon c'est pas fun mais voilà quoi, vous m'avez comprise. Dans un autre genre, j'ai noté une sortie de chez Hugo Roman et c'est pas souvent que je note de la romance, mais là franchement, ça avait l'air plutôt mignon, ça s'appelle Lucky in Love et c'est écrit par Cassie West. Ça m'a l'air d'être une romance voilà, plutôt feel-good et assez banale et ce qui m'a vraiment attirée en particulier dans ce livre c'est qu'on y une héroïne qui en fait va gagner au loto. Et à partir de là, on va suivre bah, qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent, dans quel but elle va s'en servir, et on va également voir toutes ces relations autour d'elle qui vont changer petit à petit, des... comment reconnaître les hypocrites de ceux qui tiennent vraiment à elle, etc. Enfin, c'est vraiment moi ce côté-là qui m'intrigue dans cette histoire. Je suis très curieuse de découvrir ça, et comment ce sujet va être traité. J'ai noté de noter une sortie au 8 avril, mais je pense qu'elle a été décalée parce que je ne l'ai pas vue passer encore dans les librairies, et ni moins en cherchant des romans de deux <rire> sur mon truc. Bon, Je pense que vous l'aurez compris et que vous l'avez vu dans plein de vidéos, mais évidemment j'ai noté l'ascension de Kaamelott, tome 1, là, du prix de Guenièvre, de Kirsten White. La couverture est magnifique et en ce moment je suis en train de lire ce pavé de deux Axus que j'aime énormément, donc j'ai envie de découvrir un peu plus ce que nous propose cette maison d'édition. Donc vous l'avez compris, je pense, mais c'est une sorte de réécriture de la légende du roi Arthur. Place du point de vue de Guenièvre, du moins dans ce premier tome, je sais pas ce qu'il en est des autres. C'est écrit comme une œuvre forte, novatrice et indispensable, donc voilà, je suis assez curieuse de découvrir ça. On reste dans la fantaisie avec le premier tome de Vatik, qui s'appelle La malédiction de la foi. C'est écrit par Natacha Rousseau et c'est publié chez Mix. Donc c'est pareil, on est dans un monde de fantaisie dans lequel on va suivre un roi qui gouverne son royaume, vraiment, mais d'un gant d'acier, et il empêche tout être humain de rentrer en contact avec les créatures magiques, les fées, les sorciers, etc., ce qui n'est pas pour plaire au roi des fées, Oberon. Donc voilà, je pense que ça va être partir un peu dans un récit peut-être de guerre ou, ou conflit politique, intrigue de cours, je sais pas trop, mais voilà, ça m'intrigue. Et donc il sort le 22 avril, le même jour que Souvenir de Marnie, de Joanne G. Robinson, publié chez Monsieur toussaint Ouverture. Ceux qui ont publié les magnifiques rééditions d'Anne d'Épignons Verts que vous pouvez voir ici. Le roman promet d'être magnifique et je suis très curieuse de le découvrir d'une part puisque c'est le roman qui a inspiré le film des studios Ghibli Souvenir de Marnie qui est dans mon top 10 vraiment de mes Ghibli préférés. Assez haut dans le classement, franchement je trouve que c'est une histoire hyper belle et touchante. Et aussi c'est un roman qui n'a encore jamais été publié en France donc je suis doublement curieuse. Dernière sortie livresque que j'ai notée, ensuite on va passer au BD. Il s'agit évidemment de La Cité de Léton, de Shannon à Chakraborty, désolée, je l'ai sûrement très mal prononcé, publié chez De Saxus. Donc je réitère l'argument que j'ai utilisé pour euh, la prix de Guenièvre, un hein, roman fantasy chez De Saxus que je compte me commander en version reliée. J'avais noté quelques mots-clés qui m'avaient attiré dans cette histoire, à savoir... Épopée inoubliable, Mythe du Moyen-Orient, Jeune escroc, Mystérieux don, Survivre, Guerrier de djinn, Créature de feu et La légendaire cité de laiton. C'est un univers un peu oriental qui m'attire énormément et euh, aussi tout l'aspect fantasy avec cette espèce de légendaire cité. Enfin voilà, ça a l'air hyper intrigant et j'espère vraiment que c'est hyper bien. En tout cas, ça m'attire beaucoup. Pour ce qui est de la BD, j'ai fait un mix jeunesse-adulte, hein, j'ai pas classé. On commence avec le premier tome de La Sentinelle du Petit Peuple, qui s'appelle La Pommade des Fées. de Charlene Fornes, Carbone et Véronique Barrault et c'est publié chez Dupuis, c'est sorti le 2 avril. Faut savoir que je l'ai noté dans ma wishlist et que je voulais l'ai laissé, bien que j'ai eu l'occasion de le lire depuis, et que finalement je suis assez déçue par ce titre, qui pourtant, niveau graphisme déjà, me plaisait énormément. Et au niveau de l'histoire aussi, puisqu'on y suivait une petite fille dont la grand-mère va lui confier qu'elle était la gardienne du petit peuple en quelque sorte, et du coup elle lui transmet un petit peu cet héritage en lui indiquant comment réaliser la pommade des fées. Malheureusement j'ai trouvé que niveau histoire ça restait un petit peu simplé, je sais pas comment dire d'autre. On va dire que c'est pas hyper développé, ça reste un peu à la surface, c'est. J'ai pas envie de dire que c'est nié, mais voilà, c'est un. Petit peu candide on va dire et j'aurais aimé un peu plus de détails et de développement finalement. Ensuite le 14 avril doit sortir Alicia Prima Ballerina Assoluta de Ifer e Gust, et et c'est publié chez Rue de Sèvres. Alors désolé mais je parle pas du tout euh, italien, je pense que c'est de l'italien mais je peux complètement me tromper là aussi. Tout simplement la biopic d'une danseuse étoile hein, qui a grandi et commencé sa carrière à l'époque de la dictature de Cuba. Ah bah du coup si c'est Cuba c'est pas de l'italien. Qu quelle langue il parle à Cuba Ah non, c'est l'espagnol. Ah ouais C'est bizarre, j'ai pas du tout reconnu l'espagnol. <rire> en même temps, j'étais pas très bonne en espagnol, je vais pas vous mentir. Le 7 avril sort le Festival du Dragon Thé de Cathy Honeuil. C'est publié chez Bliss Comics. Cette saga me fait tellement envie. Donc j'ai pas pu m'empêcher de noter le Festival du Dragon Thé, même si j'ai pas encore lu les deux qu'elle a fait avant. Donc le premier tome qui s'appelait Le Cercle du Dragon Thé. Et il y a eu également La Baie de la Corn qui est sortie il n'y a pas très longtemps. J'aime trop ce qu'elle fait graphiquement, j'ai entendu plein d'avis positifs sur ces bouquins et donc je pense que je vais me les commander tous en même temps parce que franchement, j'aime beaucoup trop, mais c'est trop mignon. Sort également le 21 avril le deuxième tome de Dreams Factory La chrysalide du cœur, c'est de Jérôme Amon et Sueb Zako et c'est chez Soleil. Je crois que c'est dans leur collection Métamorphose donc ça m'étonne pas que j'ai été attirée par ce titre dès le départ. Là c'est pareil, j'ai pas encore lu le tome 1, mais il me fait envie, et le tome 2 me fait tout autant envie, c'est pour ça que je l'ai noté. En gros, c'est une espèce de diptyque steampunk fantasy qui se passe à Londres au 19e siècle. C'est décrit comme étant à mi-chemin entre Hansel et Gretel, Oliver Twist et la cité des enfants perdus. Voilà, hyper intriguant. Le 23 avril sort un titre jeunesse qui me fait hyper envie, c'est le premier tome de Hématite. C'est de Maderna Victoria et c'est publié chez Dargo. Donc on va y suivre une petite vampire qui ne mange pas de sang humain. Contrairement aux autres de son espèce, voilà, elle est ce qu'on peut appeler une vampire vegan, elle mange des légumes et de la soupe. Et même au niveau scolaire, plutôt que d'aller dans l'école où que tous les vampires sont ensemble, elle décide d'aller dans une école qui mélange les vampires, les loups-garous, les sorciers, les humains, etc. Donc on va suivre le quotidien de cette petite hématite et franchement ça m'attire mais énormément. Déjà pour l'aspect un petit peu différence, diversité, etc. Et puis j'adore aussi le visuel et honnêtement c'est publié chez Dargo. Et après deux ans d'expérience en librairie SPBD, je peux vous dire que c'est quand même assez rare que Dargo publie des mauvais titres. Donc voilà. J'ai plutôt tendance à leur faire confiance. Toujours chez Dargo, le 23 avril, on a le Jardin secret, le tome 1 de Mode Bégon. Et là, c'est pareil, ça me fait trop envie. Déjà, visuellement, j'avais trouvé ça hyper beau. C'est une histoire où on va suivre une petite fille plutôt renfermée, voilà désagréable, qui va être contrainte de vivre chez son oncle, qui habite dans un étrange manoir perdu sur la lande anglaise. Alors déjà ça, ça m'a hypé de ouf. Et a priori, c'est un récit initiatique, puisqu'on va voir cette jeune fille s'ouvrir au monde, s'épanouir, évoluer. Donc ça va être vraiment une quête, je pense, individuelle de ce personnage. Et en même temps, il y a un côté un peu mystérieux avec ce fameux jardin. Je n'en sais vraiment pas plus, mais franchement, je... voilà, ça m'attire vraiment énormément. Et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Le 28 avril, on a la sortie du tome 5 des Amis de Papier, 15 ans pour la vie. De Cazenov et Chabert, publié chez Bambou. Les Amis de papier, ça a été un de mes gros coups de cœur de, de série jeunesse en 2019. Donc, c'est deux petites filles qui se rencontrent pendant les vacances d'été, l'année de leurs 11 ans, et elles décident ensuite de rester en contact, toujours en s'écrivant des lettres papier, donc jamais par téléphone, etc. Et on va suivre eh ben, la vie de chacune finalement, puisqu'elles ont toutes les deux des vies relativement différentes, et en même temps, on suit par leur correspondance, leur amitié qui perdure au fil des années. Et c'est vraiment hyper mignon, hyper émouvant, voilà, c'est un petit mélange tranche de vie comme les carnets de cerises, avec en même temps un aspect un peu émotion, développement personnel, enfin vraiment, j'adore cette histoire. Et à chaque tome, en fait, elles ont un an de plus, donc là on arrive à leur 15 ans. En plus là, elles deviennent vraiment ados, donc j'ai vraiment hâte de voir leur évolution. À ma très très grande surprise, j'ai noté deux comics dans ma sélection, il faut savoir que je lis pratiquement jamais de comics, c'est pas un format qui m'attire en fait, J'en ai lu quelques-uns, il hein, y en a que j'aime beaucoup, mais voilà, dans l'ensemble, je suis pas une grande fan de comics. Comics au sens BD, super-héros, Marvel, DC, hein, je parle pas des comics, je sais pas, par exemple, Lock and Key, j'ai adoré, c'est vraiment un de mes comics préférés, bon, en même temps, j'en ai pas lu beaucoup, mais voilà. Mais bon, vous m'avez comprise, je pense. Donc là, j'ai noté Batman Arkane Poison Ivy de chez Urban Comics, parce que... C'est l'histoire de Poison Ivy et en fait j'ai envie de lire une BD sur elle depuis que... Depuis quoi déjà Qu'est-ce que j'ai vu sur elle qui m'avait trop plu Ah oui la BD Arlene, J'avais beaucoup aimé ce comics et ça m'avait donné trop envie de découvrir le personnage de Poison Ivy. Tout ça, ça m'a vraiment l'air d'être les collections urbaines assez dark et tout ça et moi c'est vraiment le côté que j'aime en fait chez les comics. J'aime beaucoup son visuel, j'aime bien l'idée qui est derrière ce personnage, je suis trop curieuse de découvrir cette origin story franchement. Et en parlant d'Origin Story, évidemment, le 28 avril sort Loki, les racines du mal, de Mackenzie Lee chez Hachette Heroes. Et on va y suivre un Loki plus jeune qui cherche désespérément à se montrer héroïque, alors que tout le monde le soupçonne de méchanceté et de dépravation, sauf Amora, une sorcière d'Asgard. Voilà. Il m'a juste suffi de ça, en fait, et je veux totalement découvrir cette BD, puisque Loki, comme vous le savez peut-être, c'est un des personnages préférés du MCU. Je l'aime énormément et je veux, je veux découvrir cette origin story mais qui m'a l'air juste génial quoi. A voir si j'accroche visuellement après parce que souvent moi ce qui pêche dans les comics justement c'est les visuels, j'accroche vraiment pas avec le style. Mais bon, je vais quand même tenter le coup. On termine avec les mangas. Donc la première sortie que j'ai notée c'est le premier tome de Fukuneko qui est sorti le 7 avril. C'est donc une espèce de récit tranche de vie fantastique dans lequel il existe des Fukuneko qui sont a priori des serviteurs du dieu des chats et qui ont comme pouvoir d'apporter le bonheur aux humains. Donc on va suivre une jeune Fukuneko, enfin du moins un Fukuneko qui s'est incarné en tant que petite fille, avec un humain, et voilà, sa manière d'être assez mignon, assez tendre, et je suis assez curieuse de découvrir cette histoire. Sort également le troisième tome de A Journey Beyond Even, qui est une série manga que j'aime énormément, enfin énormément, vraiment beaucoup. Autant le premier tome j'avais aimé, mais j'attendais vraiment le tome 2 pour voir si c'est une série que je souhaitais continuer ou pas, et le tome 2 a été pour moi au-dessus du premier tome, donc là clairement je suis à fond dedans. Pour vous faire un très très bref résumé, c'est une espèce de promise Neverland, mais version post-apocalyptique et dans un monde contemporain et sans l'aspect fantastique. Puisque nos deux personnages sont à la recherche d'un endroit qu'on appelle le paradis dans ce monde complètement décimé, dans lequel il reste très peu d'êtres humains. Et voilà, on suit nos deux personnages qui évoluent ensemble, qui sont hyper intéressants. Et en parallèle, on suit des enfants qui ont l'air d'être enfermés dans une espèce de dôme. Et on ne sait pas encore pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, dans quel but en fait. Et on voit les deux aspects en fait de ce monde, mais en même temps, on ne sait pas encore le lien qu'il y a entre ces deux parties. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais voilà, c'est trop intriguant comme histoire. D'ailleurs, j'aurais pu vous le montrer, mais j'avais le premier tome de Fukuneko sous la main, donc c'est publié chez Nobinobi. Ensuite, j'ai noté Snow White and Red Alice, le premier tome que j'ai également piqué au boulot. Euh, c'est une espèce de réécriture, bah vous l'avez compris, des contes avec notamment Blanche-Neige et Alice qui, ici, est un homme. Et je crois que c'est une sorte d'isekai puisque Blanche-Neige va être projetée dans le monde justement dans lequel vit Alice qui est donc le roi, je crois, c'est ça. Il est appelé le roi bleu, c'est un roi déchu. Ça me donne bien envie, notamment pour l'aspect réécriture de contes, etc., mais également parce que ça me fait beaucoup penser aux mangas qu'on avait dans les années fin 2000 début 2010, Alice au Royaume de Cœur, Pandora Heart, etc. Franchement. Et a priori, je crois que c'est justement un manga qui date des années 2000 au Japon. Donc euh, finalement, ceci explique cela. Et ouais, ça. Oh, mais même visuellement, s'il vous plaît, ça me fait tellement penser. Franchement, avoué. c'est juste <rire> rien qu'à l'arrière. Hein, franchement. <rire> Je sens que ça va être une petite pépite nostalgie ce, ce manga et j'ai trop hâte de le découvrir pour voir si j'accroche ou pas. Le 8 avril est sorti dans l'ombre de Creamy le premier tome. Donc peut-être que les plus anciens d'entre vous connaissent Creamy ou les plus jeunes qui s'y connaissent un peu en manga anime tout simplement. Euh, C'était un dessin animé des années 80 je crois, un Magical Girl assez populaire, et, et donc là il revient sous forme de manga, hein, donc c'est une nouvelle aventure, un peu comme le nouvel arc de Card Captor Sakura, dans lequel on suit Creamy qui est devenue une idole et on va suivre principalement euh, sa rivalité avec Megumi Ayase, qui est une de. qui fait partie de la même agence qu'elle et qui essaye justement de sortir de l'ombre de Creamy. Alors je ne sais pas s'il y a toujours l'aspect Magical Girl, vu qu'ils n'en parlent pas dans le résumé, mais bon, j'imagine que oui. Au pire des cas, même s'il n'y a pas, ça fera toujours une histoire peut-être mignonne, qui me fait un petit peu penser à Killary. Et voilà, j'aime beaucoup graphiquement le visuel, les couleurs, je suis assez curieuse de découvrir cette histoire. Le 9 avril, on a aussi, comme les autres, le premier tome, qui a l'air d'être une espèce de petit shoujo feel good, assez mignon, qui parle notamment d'acceptation de soi. Ça a vraiment l'air d'être une histoire toute mignonne, toute douce... En même temps, plutôt simple et classique dans le genre. Si ce n'est que la particularité de ce récit, c'est qu'en fait, le personnage masculin dont l'héroïne va tomber amoureuse est malentendant. Elle qui rêvait d'une histoire d'amour un petit peu, voilà, ordinaire, simple et sans histoire, et eh bien, ça va sûrement pas être aussi simple qu'elle le pensait. Mais justement, cet aspect m'intrigue beaucoup également. Ça a l'air hyper chou. Le 14 avril sort L'île entre deux mondes, le premier tome. Alors ça... Si vous savez, les espèces de mangas grand format, ça m'a fait penser un petit peu au départ à Underwater. Ça m'a l'air d'être à la fois un récit un petit peu tranche de vie, posé avec voilà cette île qui est décrite comme baignée par le soleil, etc. Et en même temps, il y a un aspect un petit peu mystère, voire fantastique. J'en sais vraiment pas plus. Je sais que c'est lié au personnage principal. On va, plongé, on va être plongé dans un monde à la lisière de la nature et du surnaturel. Voilà, je n'en sais pas plus, mais ça m'intrigue beaucoup. Le 15 avril, on a le tome 5 de Boys Love Métamorphose, ou BL Métamorphose. Là, on est sur une série Seinen, tranche de vie quotidien, hyper mignonne, dans laquelle on suit une mamie qui se lie d'amitié avec une jeune lycéenne, un petit peu renfermée sur elle-même, qui n'a pas vraiment d'amis, et qui est fan de Boys Love notamment. Et elle va faire découvrir cet univers un petit peu à cette grand-mère, justement, qui est assez ouverte et assez intriguée. Et voilà, c'est vraiment leur petite relation, et c'est hyper chou, voilà, j'aime beaucoup. Le 21 avril, on a le tome 10 de Au Grand Air. Yes Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que c'est une de mes séries Doudou et Chouchoute par excellence, où on suit deux jeunes filles qui sont devenues amies via le camping et qui, toutes les deux, sont aussi réunies par cette passion. D'un côté, Nadechiko, qui justement est là, qui est plutôt une nénette, voilà, assez naïve, assez rigolote, assez joviale et qui aime bien beaucoup manger et dormir aussi. L'autre, vous avez Rin, qui, elle, est plutôt... Plus renfermée, plus timide, assez solitaire, elle aime bien faire du camping en solo, voilà, vraiment juste avec elle-même, elle lit des bouquins, etc. Elle part avec sa moto, enfin voilà. C'est deux nénettes qui ont vraiment pas du tout le même caractère, mais pourtant elles deviennent copines, et voilà. On va suivre leur aventure au camping, parfois ensemble, parfois chacune de leur côté, avec d'autres de leurs copines qui viennent petit à petit, enfin voilà. Et on apprend en même temps plein de choses sur le camping et comment camper, et donc forcément je trouve ça hyper intéressant. Et visuellement, avec les paysages et tout du Japon aussi, forcément, c'est hyper joli. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette histoire. Et enfin, je termine avec fin avril, la sortie du tome 30 de Black Butler. Oui Black Butler, c'est un de mes mangas favoris de tous les temps. Même si je vous avoue que depuis le dernier arc et les révélations qu'on a eues, je suis un peu moins fan. Voilà, je me suis sentie un petit peu trahie en fait. Mais bon ça reste quand même une série qui est hyper importante dans mon cœur. En plus j'ai eu un petit élan de nostalgie en découvrant la couverture Puisque ça me fait énormément penser à celle du tome 3 euh, Voilà c'est juste que le design de Sébastien et la plus, le trait de Yanato Bosso a juste énormément évolué Mais franchement je pense que c'était d'ailleurs fait exprès, hein, tome 3, tome 30 Du coup je suis en train de me demander s'il n'y a pas une raison à ce qu'elle ait fait ça Ça se trouve il y a des éléments du tome 3 de Black Butler qui vont être repris dans le tome 30. Oh, je suis en train de m'éper toute seule là <rire> Alors je sais pas mais voilà ça m'intrigue de trop Et puis vu la situation actuelle dans Black Butler De toute façon je, je veux savoir la suite en fait Je veux savoir ce qui va se passer Et j'espère aussi qu'on va approcher de la fin Parce que même si j'aime ce manga de tout mon cœur, Franchement là je pense qu'on arrive bientôt au bout Et voilà j'ai terminé de vous présenter mes sorties ce qui me faisait envie au mois d'avril. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long et que ça vous a intéressé. J'espère que c'était pas trop dense et pas indigeste. N'hésitez pas à me dire en hein, commentaire si vous trouvez que j'en ai trop présenté et que vous préférez que je fasse une vidéo soit que sur les romans, soit que sur les BD mangas ou alors que j'en présente. Mais vraiment, je fais juste 10 ou 15 grands max de présentation. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Comme ça, pour la prochaine fois, je m'adapterai à ce que vous préférez parce que ça sert à rien. Vous faire ce format-là si vous trouvez qu'il y a trop d'informations et que justement du coup ça vous plaît pas. Après je sais qu'il y a des gens qui aiment bien justement les longues vidéos comme ça avec plein de propositions. Donc si c'est votre cas à vous, n'hésitez pas non plus à me le dire et je continuerai comme ça, il n'y a pas de souci. Bref, je vous laisse ici parce que comme d'habitude en fait en fin de vidéo j'ai ma voix qui est en train de me lâcher. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur cette chaîne et dans ce nouveau décor. Voilà, j'ai hâte de vous en tourner tout plein. Allez, ciao